Bonjour à tous et à toutes, c'est Kiana Je fais ce contact à la demande de monsieur Julien, Julien Prugost, qui désire recevoir un message de son fils Bastien. Bastien Barthes, décédé le 24 juillet 2018. Merci. Bastien, aurait tu un message pour tes parents, s'il te plaît? As -tu un message pour ta maman, Bastien est ce que tu peux me donner ton nom, s'il te plaît. Merci, je vais écouter, Bastien. ta <coughs> ta <coughs> <coughs>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 Thank <laughs> Bastien, c'est toujours moi. Dit. Tu peux donner une indication à ta famille pour qu'ils te reconnaissent? Car je reçois plusieurs voix et je ne sais pas si tu es là. Peux-tu dire, peux dire quelque chose à ton papa? Merci Bastien. Merci. Tu limites beaucoup à ta famille. On ne connaît pas, mais je t'envoie plein de gros bisous. Et je te remercie si tu as laissé des messages pour ta famille, Bastien. Retourne dans la lumière. Merci les guides. It's that uh